On est tous aveugles, aveugles au vieillissement, aveugles à la dégénérescence. Lui, là, le petit bonhomme, là. il est venu me voir un jour chez moi en Bretagne. Il m'a dit, je te donne un quart d'heure pour parler d'Alzheimer. Il y a des milliers de chercheurs. Gériatre, psychiatre, neurologue, biologiste qui travaille. Et moi, le psychanalyste, j'ai pas trouvé les mots. Alors je me suis rappelé que dans une vie antérieure, j'ai eu la prétention d'être un artiste. Alors je vais vous l'interpréter, et puis après, on verra. Voilà. Voilà. Voilà ce que c'est qu'Alzheimer. Voilà. Voilà nos vies. Voilà la fin d'une histoire. Voilà. Le piège à souris. Ma carte professionnelle, mon identité, ma carte bleue. Ouais, C'est pas facile de vieillir. Vous savez pas où sont mes lunettes Vous savez pas Ah non. Mon nez C'est mes lunettes. Non, c'est pas mes lunettes. Ouais. Le vieillissement, ça vous concernera tous, ça me concerne. Ça concerne vos proches, les gens que vous aimez. On va tous y aller. Alors, allons-y. Je pose mes lunettes. Je vais mettre sur le côté, parce que finalement, ce que j'ai à vous dire, c'est pas très important. Par contre, j'ai fait un machin, parce que moi, je suis du siècle d'avant. Voilà, je vais mettre sur le côté, parce que, parce que je crois que les familles qui rencontrent ça, ils ont peut-être besoin d'autres mots, en même temps que les mots de la médecine. Voilà. Alors, j'ai trouvé que ça, Caroline Sago, Caro, quoi. Voilà, Alzheimer est une plaie dans les lèvres, on nous donne... Un baiser d'adieu à la vie. Voilà, la durée de vie augmente. Il y a de plus en plus de vieux, il y aura de plus en plus d'Alzheimer. Alzheimer, ça a porté plein de noms, on a appelé ça démence sénile, ça existe depuis la nuit des temps. Puis un jour, il y a M. Alzheimer qui a ouvert le crâne de quelqu'un, puis qui a vu des choses, les plaques amyloïdes, et voilà, il a dit que c'était Alzheimer. C'est un des signes, mais il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment plein d'autres. Et puis, cette durée de la vie, euh, qu'est-ce qu'on en fait de la vie Alors, Alzheimer. Alzheimer, c'est quoi ben, C'est peut-être une autre manière de mourir, une mort naturelle. Eh ouais, une mort naturelle. Il y a peut-être deux portes de sortie. Alzheimer, surtout pour tout le monde. Pour ses parents, pour soi-même, c'est difficile. Reconnaître reconnaître, juste, que papa va pas bien, qui perd ses clés, alors qu'il n'était pas discret. Distrait, discret, il n'a jamais été papa. Voilà, aujourd'hui, 100 000 personnes en Alzheimer en France, 180 000 cas dépistés. N'hésitez pas, quand vous avez un doute, accompagnez-les. On ne peut pas faire grand-chose, mais on peut au moins les aider, on peut ralentir. Voilà, le voyage en Alzheimer, la dégénérescence neurologique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va perdre ses facultés, ses sens, qu'on va perdre ce qui fait soi-disant notre dignité. Est-ce que c'est ça la dignité L'entrée dans l'Alzheimer, ça c'est aux jointures de la vie. Alors bien entendu, 80 ans, hein on y croit tous, Ben arrêtez d'y croire, arrêtez, ça peut arriver avant. Ça peut arriver sur des séparations, sur des deuils, sur des chocs psychologiques, sur des déprogrammations. Qu'est-ce que c'est, une déprogrammation Qu'est-ce que c'est Un burn-out Le boulot Qu'est-ce que c'est Voilà, ça c'est la genèse, tel qu'un psychanalyste peut vous parler de la chose. Maintenant, je vais rentrer dans les théories. Voilà, les théories psychologiques antiques, ça c'est euh, du torgemène. Ben, c'est l'impossibilité de se retourner face à la mort. C'est un problème de spiritualité, je ne parle pas de religion. Je parle de pouvoir accepter notre départ. Et ça, on doit l'apprendre très vite et très tôt. À 7 ans, on sait qu'on est immortel ou qu'on n'est pas immortel. Si vous ratez la marche, il y a un risque. Il y a un vrai risque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les problèmes, des hypothèses, voilà, les secrets. Dans nos vies, on a tous des secrets. Euh, moi, je suis contre, j'ai écrit des bouquins où je dis qu'il faut... Ben, ne plus avoir de secrets ou le moins possible. Pourquoi Parce que les secrets sont... tournent, tournent en permanence. On dit que dans une journée, un homme, toutes les trois minutes, pense à la sexualité. Mais si vous avez un secret, ça sera toutes les trois minutes. D'accord Je ne vous parle pas des femmes, je ne les connais pas. D'accord ah. Et puis à la fin d'Alzheimer, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, la fin d'Alzheimer, qui est en fait le début du voyage, D'accord le voyage en Alzheimer, parce qu'on ne meurt pas, on voyage, eh ben, on crache tous les secrets, tout. Et dans cette articulation, on va tout dire. Alors peut-être qu'Alzheimer, c'est une manière de se délivrer de secrets de notre vie et de notre transgénérationnel. Et puis, il y a le rire, mourir Moi, je suis un élève de Dolto, mon psychanalyste aujourd'hui, mon vieux psychanalyste qui l'a remplacé, est en train de partir. Ben, on dit que globalement, en psychanalyste, il y a deux pulsions, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Eh ben, il y a un jouir-mourir, il y a un plaisir à mourir, ouais. Il y a un plaisir à être malade, un plaisir inconscient, et puis progressivement conscient, et puis il y a un plaisir à se, la, se faire laver le cul, et ce pas facile tous les jours. D'abord, on ne l'accepte pas, et puis après, on y trouve peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire là aussi. Voilà, le jouir-mourir. Voilà les causes psychanalytiques, selon moi. Voilà. Et puis on va rentrer dans quelque chose d'autre, qui est la douleur psychique. Et là, c'est pour les autres. D'abord, celui qui va vivre à l'exempleur, le temps de l'accepter, mais aussi les familles, et ça, c'est un drame. Les familles explosent, c'est très dur. Et puis, les soignants, parce qu'il parce qu faut le faire. Il faut vraiment le faire, tous les jours. Et puis, et il puis, et puis, faut accepter, au bout d'un moment. Il faut lâcher, parce qu'à un moment, on ne peut plus. Parce qu'à un moment, les gens, ils sortent dans la rue ils sortent à poil, ils deviennent dangereux, ils deviennent dangereux pour eux, ils deviennent agressifs. Et accepter de placer quelqu'un que vous aimez, c'est ce qui peut arriver de pire à un humain. Comment ça marche, Alzheimer On se construit. À partir de la naissance, on monte, on va avoir le stade où on apprend à marcher, à penser, et puis vers 7 ans, je vous ai parlé de ce fameux stade, on appelle ça, en langage populaire, l'âge de raison. En fait, c'est l'âge où on comprend qu'on peut mourir c'est aussi l'âge grâce, grâce à ça, où on peut vivre autonome, si vous perdez vos parents à 7 ans, et si vous êtes dans la rue, vous avez une chance de vous en sortir avant. Vous n'avez pas. Pourquoi Parce que vous savez que vous allez mourir. Et si vous savez que vous allez mourir, vous pouvez vivre. La déconstruction psychique, eh ben oui. Donc euh, on monte de 7 à l'âge d'Alzheimer, on l'entrée, Et puis quand on y est, on redescend. Ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta il y a des plateaux, hein, on ne chute pas d'un seul coup. Il euh, y a des moments comme ça, euh, où quand vous êtes avec un Alzheimer, vous allez l'oublier. Et puis, ben, et ben voilà, hein. voilà, il va se prendre l'oreille dans Alzheimer. Et puis, et, puis, et puis, ben voilà, il faut le mettre en institution. Et là, c'est le drame. Parce qu'il parce qu faut accepter. Accepter quoi D'être accompagné, de garder le cap, de pouvoir y aller le plus longtemps qu'on peut et puis le jour où on ne peut plus y aller, eh ben, il nous reste quoi Il nous reste le souvenir, il nous reste l'amour. Il faut quand même essayer d'y aller, d'aller voir nos vieux. Mais c'est dur, il y a des jours où on n'en peut plus, je vous assure. Je vois des familles. C'est un drame, c'est vraiment un drame. Et puis, et puis, et puis voilà. Il y a deux manières de mourir. Vous savez, euh, la Bible dit qu'on va jusqu'à 140 ans. La médecine dit qu'on se met à peu près tous d'accord sur 120 ans. Qu'est-ce que ça peut faire Quand on a fini son chemin de vie, c'est bien. Mais qui c'est qui arrive à 120 ans euh, On est dans des pays où on... il n'y a plus de mortalité infantile, d'accord euh, Les guerres, euh, la famine. C'est un luxe, Alzheimer. Un terrible luxe, mais un luxe, je vous assure. La moitié du monde, la moitié du monde, ne peut pas être concerné par Alzheimer. Qu'est-ce qu'on fait On peut leur souhaiter d'être concerné Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je suis juste psychanalyste. Voilà. Alors, on peut nous voler notre mort ou on peut aller jusqu'au bout. Il y a deux manières d'aller jusqu'au bout. Si on peut le voir et si on a une spiritualité, et eh ben voilà. Si on peut le voir et si on a une spiritualité, Claire. Claire, je vous présente Claire, ma mère. Voilà. Si on peut le voir, et si on a une spiritualité, eh ben on va peut-être mourir devant, accompagné des siens. Et puis, si on ne peut pas, eh ben on va lâcher la bande. Et puis on va se retourner, comme je fais vers vous. Et puis on va partir de dos. Voilà, on va partir de dos. Voilà, j'ai fait ce tableau pour que les familles, pour que les soignants, pour que tous les gens, vous voyez, on peut faire des axes, hein, puissent les reprendre. Et puis, c'est une hypothèse. Ça peut aider, ça peut donner du sens. Dans cette maladie, on perd le sens. On ne perd pas que la mémoire. On perd le sens de l'existence. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez-le, ce tableau. Essayez de le faire tourner. Ça peut aider. Ça peut aider. Je vais vous demander une chose, une seule. Moi, je ne veux pas être applaudi. J'aimerais que vous applaudissiez tous les gens qui, tous les jours, au quotidien, s'occupent. des gens qui s'occupent d'Alzheimer, les infirmières, les aides soignantes les médecins, les pouces-ballets, les psychologues, tous ces gens qui sont les mains dans la merde, s'il vous plaît, une seconde. Dites-leur merci, parce que demain, c'est de vous qu'ils s'occuperont. Merci pour eux.